hydrophile et hydrophobe. Sur une plaque de verre, les gouttes d'eau s'étalent et adoptent une forme plate. Le verre est hydrophile. Sur du plexiglas, l'eau reste rassemblée en gouttes arrondies. Le plastique est plus hydrophobe. Sur une surface traitée super hydrophobe, l'eau forme des perles sphériques. Elle est complètement repoussée par la surface.